Bonjour les amis alors dans cette vidéo, on va se demander comment le PS est en train de flinguer Benoît Hamon dans le dos. Parce que Benoît Hamon a gagné une primaire, une primaire qui devait départager deux grandes orientations à l'intérieur de la famille socialiste, c'est-à-dire ceux qui se placent en héritier de François Hollande et qui acceptent bah, le bilan de ce quinquennat, et ceux qui sont plus en rupture, sur une ligne plus à gauche, et qui sont censés être plus redistributifs et pour davantage d'égalité. Et Benoît Hamon, il a gagné cette primaire, et assez largement. Il y a eu plus de 2 millions de votants et il a eu à peu près 59% des suffrages donc il a gagné largement, et normalement, ben, l'ensemble des candidats à la primaire et l'ensemble du Parti Socialiste auraient dû le soutenir en, en marche, tu vois, en rang d'oignon, et euh, être tous derrière lui à faire campagne et à le porter sa candidature. Mais, on va voir dans cette vidéo que c'est très très très très loin d'être le cas. Alors premier truc, et c'est déjà énorme, ben, c'est Manuel Valls, il est arrivé deuxième à la primaire avec 40% des suffrages, et ce mec-là ben, a déclaré à demi-mot, et les médias sont tombés dans le, dans le panneau de sa communication, qu'il pouvait pas donner son parrainage à Hamon, parce qu'apparemment, le fait qu'il ait gagné une élection ça compte pas et pire qu'il fallait faire barrage et empêcher absolument un second tour fillon le pen donc en gros il soutient Macron il le dit quasiment clairement et les médias euh, refusent de titrer comme ça et restent dans la nuance donc euh, Manuel Valls le deuxième qui va soutenir Macron c'est Djammouth ensuite il y a un autre ministre là euh, Jean-Yves Le Drian le ministre de la défense pendant 5 ans du quinquennat de Hollande et pas mal d'autres cadres socialistes qui avouent euh, soutenir Macron il y a aussi près de 15% des députés socialistes actuels qui déclarent leur soutien à Emmanuel Macron, et pire du pire du pire, ça c'est le comble du comble, il y a le secrétaire général du parti de Macron En Marche, qui est encore au PS et qui est même investi aux législatives pour le PS, et un des porte-parole d'Emmanuel Macron qui lui aussi est investi aux législatives, c'est-à-dire qui est candidat PS aux législatives. Donc c'est complètement dingue, on marche sur la tête, il y a une fraction importante du parti socialiste qui s'assoit sur le résultat d'une élection qui a mobilisé 2 millions d'électeurs pour soutenir un autre Candidat parti calcul politicien. Évidemment, tout ça c'est interdit par les statuts du parti. On peut pas euh, appeler à voter en étant au Parti Socialiste pour un autre candidat que celui du Parti Socialiste. D'ailleurs, euh, si jamais euh, c'était Valls qui avait gagné la primaire et que Hamon dit je peux pas parrainer Valls, mais je vais soutenir Mélenchon en scred, et ben en 5 secondes il aurait été exclu. Et là, qu'est-ce que fait euh, Jean-Christophe Cambadélis, le chef du Parti Socialiste, le premier secrétaire Eh ben, il fait rien du tout. Il y a eu quelques déclarations creuses, mais personne n'a été exclu. Tous les candidats aux législatives Parti Socialiste qui soutiennent Macron ont encore l'étiquette Parti Socialiste, donc c'est vraiment abusé. Pourquoi ils font ça bah, D'abord parce que l'aile droite du Parti Socialiste a exactement les mêmes idées qu'Emmanuel Macron, puisqu'Emmanuel Macron, il a quand même été cinq ans main dans la main dans le gouvernement de François Hollande, donc c'est normal qu'ils se reconnaissent. Donc il y a d'abord une affinité d'idées politiques et de projets, euh, d'abord. Ensuite, il y, a, il y a un calcul un peu plus mesquin, parce qu'Emmanuel euh, Macron, il est le candidat du mouvement En Marche. Mais un mouvement qui va présenter des candidats aux législatives, ça s'appelle un parti politique. Et le parti politique En Marche, il réussira pas à avoir la majorité des sièges à l'Assemblée législative, à l'Assemblée nationale, parce que euh, c'est un parti trop neuf, les candidats ne sont pas implantés, donc ça ne marchera pas. Donc pour former un gouvernement qui soit raccord avec ses idées, eh ben, le parti d'Emmanuel Macron va devoir faire des alliances. Et qui de mieux pour s'allier que les anciens copains de l'aile droite du Parti socialiste Et donc c'est pour ça que Cambadélis, Valls et pas mal d'autres ministres et cadres socialistes sont très doux avec Emmanuel Macron et plantent et laissent Plante des couteaux dans le dos ou laisse aimablement Benoît Hamon se planter pour être sûr d'avoir une belle place dans le gouvernement et la majorité du futur président Macron. C'est ça leur pari et c'est ça leur intérêt. Quand on voit l'ampleur et le nombre de couteaux dans le dos qui se prend Benoît Hamon et à quel point est-ce que le Parti Socialiste crache sur un choix démocratique, on peut se demander comment c'est possible que tout ça tienne et qu'il n'y ait pas de sanctions beaucoup plus fortes. Et bien là, il faut bien comprendre un truc. Benoît Hamon, il a gagné la primaire, mais il n'a pas gagné le Parti Socialiste. Et ça, c'est décisif parce que le conseil national, donc c'est un peu euh, le conseil des dirigeants du Parti Socialiste, eh ben il est pas acquis à Benoît Hamon, et loin de là. C'est pour ça que Cambadélis, le chef des socialistes, il en a rien à branler. Et, autre chose décisive, eh ben, les candidats parti socialiste aux élections législatives et eh moi, ben, ils sont déjà désignés il y a déjà euh, plus de 400 candidats PS déjà investis et désignés par le parti et il y a un type d'ailleurs merci à lui mais vraiment on s'incline il y a un blogueur qui a regardé finement qui était investi par le parti socialiste euh, euh, en date du 1er mars et qu'est-ce qu'ils avaient voté avant quelle motion à l'intérieur du parti et quel vote euh, quand ils étaient euh, s'ils étaient déjà députés pendant la mandature de François Hollande et là quand on regarde ça et eh ben on voit qu'il y a au minimum du minimum. Il fait vraiment un calcul conservateur. 65% des 400 députés déjà investis qui ont voté tous les textes euh, de François Hollande. Le CICE, la non-renégociation des traités européens, le pacte de responsabilité, le... tout, tout, la loi El Khomri. Il y en a vraiment plein qui ont voté tout le socle qui constitue l'aile droite du Parti Socialiste et le cœur du programme d'Emmanuel Macron. Donc, Benoît Hamon, il n'a ni les instances dirigeantes du Parti, ni les députés déjà, enfin les candidats euh, déjà investis aux élections législatif pour le Parti Socialiste. Donc en fait, il a les mains liées. Donc si vous voulez voter pour Ramon, dites-vous que c'est possible, mais que la majorité, même largement, la large majorité des députés, si jamais il gagne les législatives, qui formeront sa majorité, bah, ne sont pas d'accord avec lui et font des choix de politique différents, et même pour certains, me parient sur un autre candidat que lui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est face à des gens qui ont l'air d'en avoir rien à foutre de la démocratie. On a d'abord Val c'est pas mal d'autres gens qui euh, bah, s'en foutent d'avoir perdu à une élection et méprisent radicalement le vote de 2 millions de personnes, donc c'est gravissime, mais il y a pire encore. Le pire encore, c'est que l'institution PS elle-même, le Parti Socialiste, au lieu de dire, ok, vous n'avez pas respecté les règles de jeu et vous soutenez un candidat, vous appelez publiquement à soutenir un candidat qui est un adversaire d'une autre, vous êtes même euh, porte-parole dans les médias ou euh, directeur de son parti politique, hein, c'est le cas tout ça, euh, vous faites tout ça, c'est possible alors on vous exclut du Parti Socialiste et on est très ferme là-dessus, et le Parti Socialiste au lieu de faire ça, il ferme les yeux, ils encouragent il manœuvre et il continue à à faire leur combina l'ancienne. Et ça c'est dégueulasse parce que c'est le parti socialiste lui-même qui crache sur les 2 millions de votants de son putain, de sa putain d'élection, de leur putain de primaire. Donc on voit que le PS est encore bien englué dans la politique des magouilles et euh, n'a absolument aucun problème à s'asseoir sur un vote démocratique, donc un bon garde-la-pêche à tous ceux qui font la campagne de Hamon ou euh, se sont engagés dans les primaires et ont soutenu cette candidature parce qu'elle se fait torpiller de partout, elle n'a plus aucun sens. N'hésitez pas à faire tourner le message pour que le Macron de gens ouvrent les yeux et puis euh, bah, c'est le moment de s'abonner à notre chaîne et de cliquer pour voir toutes les notifications parce que pendant ce dernier mois on va pas se priver de décortiquer les présidentiels candidat après candidat à bientôt les copains et courage aux